en attendant 2016, jour 27. Voilà, j'avais envie de t'emmener en balade. En fait, c'est quelque chose que je ne fais pas assez souvent et que j'aime bien faire. J'aime bien me sortir un peu de temps en temps des écrans. Nous sommes à Toulouse, sur le canal de Brienne et je commence cette balade par un petit pont piéton qui se trouve juste ici. Ce pont piéton, c'est un très très beau souvenir de... Quand j'étais étudiant, j'habitais vraiment pas loin, on va voir tout à l'heure euh, une cité universitaire, euh, c'est il y a plus de 10 ans maintenant. Et un soir, je rentre avec un jeune homme et on a passé 5-10 minutes à s'embrasser goulûment sur, euh, sur ce pont piéton. Et c'est très marrant cette histoire parce que honnêtement cette personne je crois qu'il se souvient pas de moi je me souviens pas de lui ça fait plus de 10 ans on n'a passé qu'un week-end ensemble par contre ce baiser je m'en souviens tout le temps et à chaque fois que je croise ce pont euh, au clair de lune euh, ben voilà j'ai une pensée émue pour euh, ce moment qui a peut-être duré 5-10 minutes mais qui pour moi est une petite euh Parenthèse d'éternité. Moi personnellement je suis une personne qui qui sort pas très très très souvent et au final ben ça me fait vraiment du bien de m'aérer le crâne euh, hors des écrans de temps en temps. Si tu regardes bien là on est en plein dans la ville. Hein. Euh, franchement euh, voilà il y a des voitures de partout euh, ça a pas l'air d'être un endroit quand même hyper euh, hyper choupiné et en fait hop on tombe sur une petite surprise, une espèce de canal qui va relier le canal de Brienne à la rivière La Garonne, au fleuve La Garonne, c'est plus un fleuve qu'une rivière quand même. Et là de suite, voilà, on arrive dans un véritable coin de tranquillité euh, où on peut vraiment se, se balader de manière très très très sereine. Euh, voilà. J'adore déjà le silence est super présent. Les maisons à côté, c'est un peu des trucs désaffectés, euh, tagués, euh, que j'aime bien. Il y a la cité qui est vraiment juste à côté en fait, et pourtant je croise vraiment rarement, rarement du monde ici sur ce petit bout de canal qui là est tout, euh, tout automneux avec des feuilles de partout, avec, euh, avec les, les orties, les ronces qui jaunissent et, euh, et c'est quand même assez agréable. <rire> Pardon. Et coucou toi Et coucou. Oh mais, tu non. De trois pattes. Oh, t'as l'air de bien te débrouiller à trois pattes dis donc. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oh. Beau. Donc oui, c'est déjà un endroit hyper calme, hyper serein et franchement ça fait du bien de se poser de temps en temps. C'est un truc que je fais pas assez souvent. Alors que je sais que ça me fait vraiment du bien J'ai découvert ça moi en allant jogger Parce que je fais partie de ces personnes très très bizarres Qui mettent des vêtements moulants, achetés trop cher chez Decathlon euh, euh, Pour euh, aller courir un peu Mais euh, je sais pas, pour moi courir il y a un aspect euh, méditatif quoi. Et voilà, on arrive à mon petit endroit secret Oh meurt du enlever le banc Le banc il y est, il y est pas, ça dépend des moments Voilà, il y a une petite berge en fait Que vous voyez ici Sur laquelle on va descendre Hop là, un petit ponton pour se caler au bord de la rivière et là, juste prendre ah, deux secondes, respirer, regarder le panorama. C'est le genre de choses qui me fait vraiment du bien, en fait, de juste parfois euh, mettre le monde en pause, euh, oublier euh, les choses que j'ai à faire, euh, juste se poser regarder l'eau passer. J'y connais rien moi, en philo, en tout ça, c'est plus mes collègues qui s'y connaissent. Mais, euh, mais Danny me parlait d'un philosophe contemporain qui disait que bah, faire de la philosophie c'était simple, euh, s'asseoir devant la mer et regarder les vagues. Je sais pas, je sais pas si c'est de la philosophie ou pas, euh, peut-être que je m'en fous, mais en tout cas je sais que c'est des moments moi qui me font du bien, qui me ressourcent un peu, comme quand je cours aussi, où il y a quelque chose de presque euh, méditatif. Je cours pas pour, euh, pour aller le plus loin ou le plus vite possible. Je cours juste pour le plaisir de courir, de sentir euh, le monde dévaler sous mes pieds, de, de voir, d'écouter ce qui se passe autour de moi, ou même d'écouter ma musique ou un audiobook. Mais juste, voilà, je, je sens l'air, je respire. Euh, et il y a quelque chose qui est à la fois vide et à la fois rempli. Je sais que j'ai eu des, des inspirations pour euh, mes romans, pour des chansons aussi. Ça marchait très très bien quand je faisais des pauses comme ça, que ce soit en courant ou juste comme ça ici en me posant. On a un endroit qui n'est pas du tout raccord. Je sais pas toi, mais moi il y a quelque chose que j'ai tendance souvent à oublier. C'est le fait de me donner le droit de ne pas aller bien. Il y a tellement de choses à faire dans une vie, tellement de gens formidables et passionnants tellement d'œuvres magnifiques et bouleversantes, tellement de, de pensées, d'idées de, à défendre, de, de, de politique à vivre, ou de, de choses comme ça, et d'amour aussi, que j'ai eu tendance à me dire que je devais tout le temps être euh, au top, souriant, avenant, euh, que je devais tout le temps être au meilleur de ma forme, que je ne devais jamais euh, lâcher, jamais être... Un, un peu moins bien, que j'avais pas le droit, de, ne serait-ce que d'aller mal, en fait. Et ce que j'ai appris récemment, ben, c'est que c'est faux. C'est tout simplement faux et que c'est important aussi ces moments où l'on est euh, dans un état qu'on dirait de, de faiblesse. Que la faiblesse n'est pas une force, que la faiblesse est une qualité en soi, qu'elle n'est pas moins bien euh, ni mieux. On a tendance, enfin euh, voilà, à, à toujours euh, mettre en valeur la force et, euh, et rabaisser un peu l'aspect euh, faiblesse ou fragilité. Et se donner le droit de juste dire euh, bah non ça va pas, bah non là c'est pas disponible, non je vais pas marcher plus vite aujourd'hui, euh, non je peux pas sortir de chez moi aussi euh, c'est hyper important se donner ce droit de dire euh, ben, aujourd'hui, je ne vais pas faire tout ce que j'ai à faire, je ne vais pas m'occuper de tout ça, je ne vais pas me préoccuper, je vais juste profiter, juste marcher un peu ou rester sous ma couette. Voilà, je vais juste aller mal et manger du chocolat. <rire> c'est très très bête, mais c'est quelque chose, personnellement, que je ne m'autorisais pas et que j'apprends à m'autoriser je l'ai appris déjà d'autres fois dans ma vie mais j'ai eu tendance à l'oublier et à revenir dans le truc de il faut il faut il faut il faut il faut il faut et puis en fait ben non non il y a des moments où ça se pose il y a des moments où ça récupère en soi où le corps, l'être, la vie euh, prennent le temps de ne pas aller bien, le temps de se penser le temps de, de prendre soin de soi, de, le temps que l'on prenne soin de moi aussi et bizarrement ça fait un bien fou de s'autoriser des choses comme ça. Regarde, j'adore ça, je sais pas si tu l'entends bien mais les feuilles en automne qui tapissent le sol, ça c'est juste un grand grand plaisir pour moi. C'est un truc que je devrais me promettre un peu plus souvent, en fait. La prochaine fois que je déprime, que je vais pas bien, vais juste aller marcher dans les feuilles. Non pas que ce soit mieux ou pas que de rester dans sa chambre, mais... C'est tellement inhabituel pour moi que ça pourrait peut-être même marcher. C'est donc la fin de cette balade. Je remercie vraiment Margot de m'avoir donné l'occasion de faire cette expérience. Euh, J'espère que ça t'aura plu, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais en attendant, prends soin de toi. Prends soin de celles et ceux que tu aimes. Et puis, essayer de sourire aux gens dans la rue, ça marche bien. Et à demain sur la chaîne de Margot